Le chant des sions pour savoir et aussi entendre ce que nous venons de pouvoir entendre notre et notre précieux frère A lui aussi, qui a aussi touché nos cœurs et transporter aussi nos âmes, pour voir réellement la fidélité et, et l'amour de notre Dieu, et sa puissance et aussi sur notre vie. Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés qui sont venus aussi de nous en tant que près. Je pense avoir entendu notre soeur. Esther qui serait moi qui serait ici, que Dieu a béni ces jours, mais aussi notre sœur Esther, celle qui était partie et qui est revenue aussi, avec les enfants aussi, et tous ceux qui sont venus sur ma tête, notre soeur qui a chanté ici, je pense, notre sœur. Eh ben le cœur est dans la joie de savoir que le Seigneur nous l'a ramené, et qu'il était parti loin, et qu'il nous l'a ramené aussi, et en bonne santé. nous remercions notre Dieu pour ce qu'il fait pour nous, et aussi pour ce qui fait, aussi pour tout le peuple qui s'approche vraiment à lui de tout leur cœur, parce qu'il est vraiment bon pour tout un chacun de nous. Aujourd'hui encore est un jour de nous c'est au jour où il nous accorde aussi le pouvoir d'être rassemblés en son nom, de pouvoir réellement aussi réaliser que nous, nous marchons avec lui, et tout à l'heure nous aurons aussi un, un service de baptême. C'est un moment aussi important pour ceux qui vont être baptisés. Et aussi pour nous tous, parce que ça nous rappelle aussi, comme nous pouvons le chanter, que le jour des lois Jésus m'a sauvé, je me souviens de ce jour, où on ne peut pas ne pas se souvenir, parce que ces jours a marqué l'histoire de notre marche avec le Seigneur. Nous sommes heureux de ce que réellement, au jour le jour, le Seigneur, notre Dieu, nous accorde vraiment la, la, la possibilité de pouvoir réellement réaliser ce qu'il fait comme travail dans chacun, et ce que la parole que nous recevons c'est qu'elle produit, réellement comme effet dans chacun de nous, comme nous l'avons aussi eu à pouvoir entendre aujourd'hui, donc si vous pouvez entendre sa voix, elle si pas vos cœurs. Donc voulons implorer la grâce du Seigneur pour que nos cœurs ne soient pas attendus aussi, mais que nos cœurs soient vraiment attendus, et que nous puissions constamment aussi nous tourner vers lui pour lui implorer le secours, afin que nous puissions nous accrocher davantage, afin de marcher avec lui. Et c'est vrai, à la croix, au pied du Maître, nous avons réellement fait notre choix. Nous voulons être euh, ses disciples et nous accrocher pour que réellement, afin que nous puissions aussi lui donner ce qu'il attend, certainement de Nous pouvons voir, comme je le disais à, à mon frère Cascane et à ma soeur Prim-Fille d'Amaduros ce martin c'est que euh, lorsque nous, nous pouvons observer qu aujourd'hui que les choses dans le monde, nous ne pouvons pas être surpris. Et le monde peut être surpris, effectivement, des, des bouleversements et des événements qui sont en train de pouvoir réellement se mettre en place. Et qui, en fait, eux n'ont pas vraiment euh, cette possibilité de pouvoir réellement le voir, mais nous, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur pour que nous puissions réellement voir toutes ces choses. Et par la grâce de notre Dieu, nous pouvons voir effectivement où toutes ces choses vont. Et cela que je disais qu'effectivement, quand en fait, ça commence d'abord par l'impact spirituel, par les choses de Dieu, par la parole de Dieu. Et maintenant, tout ce qui est dans le monde, en réalité, doit arriver à pouvoir réellement se mettre au diapason pour que ce qui se passe dans le domaine spirituel, ce que Dieu a, a proclamé ici dans sa parole, puisse réellement avoir et trouver son accomplissement dans tout le domaine, effectivement, sur la Terre entière. Donc, vous souvenez, juste pour vous montrer un, peu, un tout petit peu, comme nous tenons, effectivement, et dans, dans un temps où nous nous trouvons, effectivement, et nous réalisons aussi des, des événements mondiaux qui euh, se déclarent, effectivement, vous entendez souvent aujourd'hui, on, on, on, on parle maintenant dans nos pays, un, un rapport avec euh, les, les délestages, en fait, au niveau de l'électricité, parce qu'on est en train de chercher de pouvoir de créer ce qu'on appelle des systèmes euh, qui permettraient de ne pas produire des problèmes au niveau des CO, ainsi de suite, parce que la peur euh, qui s'est fait maintenant, c'est ce que le. Le monde est dans cela, c'est le réchauffement climatique. Alors, nous voyons que dans le programme du monde aujourd'hui, l'écologie est devenue quelque chose, en fait, pour lequel les hommes se battent, de manière à ce que nous revenons tous des écolos dans les prix des poubelles, et dans la consommation d'électricité, même pour les eaux. Donc tout, les voitures qu'on fabrique aujourd'hui, les maisons qu'on doit construire aujourd'hui, tout est pour Et pourquoi est-ce qu'ils sont devenus tous ces l'eau Eh bien parce qu'ils parlent effectivement qu'il y a un réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'en fait que euh, l'atmosphère et tout ce qui est aussi en vérité qui est en rapport avec... Le soleil, la couche, effectivement, qui est productrice, ça se réchauffe de telle manière qu'effectivement que la couche commence à se dépaisser de plus en plus et la chaleur devient très intense. Donc, cette température qui monte de plus en plus, est -ce que, je crois que c'est en Australie qu'on a pouvoir euh, découvrir cela, que euh, les moutons commencent à devenir aveugles, à cause effectivement des ces réchauffements et ces rayons qui sont tellement si puissants. Et alors aussi, on a réalisé que maintenant, les taux des cancers de la peau augmentent aussi énormément. Parce que euh, les couches vont évidemment avec les rayons qui se donnent effectivement il tellement si puissants qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour stopper ça. Ben! Et j'ai toujours dit, hein, les hommes peuvent aussi faire des efforts. C'est une bonne chose, hein, de venir au polo. aussi un parti politique, tout le monde peut adhérer, donc On fait les efforts de trier les problèmes, les ceci et de cela. Je ne veux pas dire que c'est mauvais, que je suis comme ça. Non, c'est bon, on va trier, c'est bon, on doit mettre les choses là. Hein. Et puis ça aide aussi, quand même, c'est une manière aussi, là, dans la nature, c'est bon. Mais nous devons savoir une chose. Et dans la parole de Dieu, écrit cette terre à présent où toi et moi nous sommes Amen. les cieux donc vrai. Les cieux de la terre à présent sont gardés et réservés pour le feu donc on peut aller à gauche à droite quand les hommes entrent dans, dans le système effectivement vous savez beaucoup de choses peuvent être démontrées donc dans les saintes écritures aujourd'hui, même ce qui se passe dans les nations, même si n'est pas effectivement dans les différents pays d'une certaine manière ou d'une autre pour les décisions qu'on est en train de pouvoir prendre aujourd'hui. Nous, nous devons réellement remercier le Seigneur de tout notre cœur. Nous, en tant que peuple de Dieu, effectivement, nous devons lui être vraiment reconnaissants. Parce que nous, nous sommes de ceux qui sont dans ce bon monde, qui peuvent marcher et dormir tranquillement sans prendre des calmants, Amen. Amen. Sans avoir des problèmes de palpitation, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire. Nous nous devons de cela que quand nous entrons, nous nous mettons à genoux, nous nous allongeons, le sommeil doit venir. Amen. Oui, mon frère et ma Parce que s'il un peuple qui doit se sentir être protéger, être et moi dans l'assurance, la certitude, effectivement, c'est bien toi et moi. Amen. Réveillons-nous, nous allons bien 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, nous lisons. À Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Amen. Ce matin, notre Père, notre Dieu, nous que dit vraiment merci. Merci vraiment tu as commencé avec nous, père, au travers des sciences identiques, pour nos cœurs et nos âmes aussi, sommes aussi réellement réjouis de pouvoir être là dans ta maison et toi. Mais nous sommes aussi, hier aussi, au bon bénéfice de personne, qui es vraiment un soutien secours. Aujourd'hui encore, nous pouvons aussi regarder personne et dire combien tu nous as vraiment aimé, Seigneur. Béni sois-tu encore ce matin, ton amour est très grâce, ma Merci vraiment pour ta parole à toi, mon ami, Père. Seigneur, elle est à toi, je n'implore la grâce de toi. Oui, Seigneur, je te suis. Puissions encore encore la protection du terme et nous parler, mais c'est Père, pour que nous puissions encore davantage se saisir. Oh, Jésus, mon Seigneur, je te gloire, la grâce, mon roi. Ta parole que tu nous as donnée, qu'elle reste travers, nos Père. Pour que la séance que tu as réellement sévère, toi, tu le bon de ton que nous arrivons à obtenir, nous n'avons personnes puisse réellement trouver une place dans chacun, Seigneur, afin que nous avancions avec toi dans la sainte vie du puissant. Béni sois-tu, mon Père. Je vais supplier pour toi de prendre la grâce pour le nom du Seigneur Christ. Amen. retrouvez C'est une, une déclaration qui, qui a pour son importance. Puisqu'il est donc mentionné dans le Saint-Écriture, et cela a été donc déclaré de cette façon comme cela a été déclaré, et puis mis aussi par écrit pour que nous eu la grâce de pouvoir réellement croire et recevoir l'Évangile, parce que, vous vous souvenez très bien, frères et sœurs, que euh, le Seigneur, notre Sauveur, a, a, a, a choisi les apôtres, il les a rappelés, il les a enseignés, et puis il, il les a de pouvoir aller par toutes les nations, comme vous le savez. Et dans sa prière de Jean chapitre 17, nous aimons, parce que moi j'aime beaucoup, et, et, et le Seigneur, et, il priait. Vous savez, j'ai toujours, quand j'arrive je, je, là, mon cœur se réjouit toujours, et j'ai remercié le Seigneur de tout mon cœur, parce que vraiment, il a prié, et comme vous le savez, je l'ai toujours dit ici, une prière comme cela, elle ne peut pas échouer. Ça, c'est une prière exaucée. Donc, si elle est prière où je suis dit, Seigneur, ça, c'est vraiment exaucé, et bien c'est celle-là. Jean décède où lui-même, c'est Oh, que son frère nous -il, -il, -il. Il commence à pouvoir prier pour ses disciples. Et puis, non seulement pour ceux-là qui étaient avec eux. Je voulais quand même dire... C'est cela, vous voyez Les gens, rien qu'à y penser, nous nous réjouissons de ce qu'il est vraiment l'alpha et l'oméga. Il, il, il est précis, non? parce que s'il si nous oubliait, où serions-nous aujourd'hui. Alors là, il dit, je ne peux pas vous oublier. Mais quand il a partagé un chapitre, il dit, mais j'ai encore d'autres brebis. Amen. Oh, Amen. Que son nom soit béni. Amen. Non, nous avons un Dieu merveilleux, frère. Amen. Un Amen. Dieu qui se soucie, alors que moi, je ne me connaissais même pas. Amen. Et pendant qu'il parlait, il me dit, mais veux bébé entend ma voix. Amen. Ah, il me connaissait aussi. Amen. Il me connaissait aussi. Amen. Il savait que c'est de toi qui parlais aussi. Oh, qu -ce que son Seigneur soit béni. Et la Jean 17 alors à ce moment-là, pendant qu'il priait, il priait effectivement, oh j'aime cela. Vous savez, on a toujours la joie de pouvoir lire, même s'il faut relire, relire. Mais je voudrais lire une partie que Dieu nous accorde la grâce. Il dit, d'abord bonsoir, nous sommes dit Ah, il dit. Et verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du monde, du bien du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Mais maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est dans sa vie? Et ils pour eux avec autant d'amour, avec autant d'ardiesse, effectivement. Et avec aussi avec autant de supplications parce qu'ils ont gardé. Ils ne se sont pas écartés de la parole, ils l'ont gardé. Amen. Et ce n'était pas pour eux une histoire inanimée. Nous savons, nous, nous savons que tu es sorti de Dieu. Ils l'ont dit, non Maintenant, nous savons, Jean 16. maintenant, nous savons que tu es sorti des dieux. Tu nous parles ouvertement, eh, non? Nous, nous savons ça, nous, nous le reconnaissons effectivement, que toi, tu es, eh, nous l'avons lu avec vous, non? Eh, que tu es sorti des dieux. Et eh, eh, et il est lui-même ici il a fait savoir effectivement que oui, que vous avez cru, donc ils ont réellement cru qu'il est sorti de Dieu. Et il est dit aussi ici, donc ils ont réellement cru, effectivement, ils ont reçu et connu que je suis sorti de trois. Donc, sans nombre autre doute, Et ils savent, et ce n'est pas qu'ils hésitent vraiment, mais ils savent qui je suis. Parce qu'à un certain moment, vous avez remarqué je que Jean-Baptiste a passé. Vous vous souvenez Amen. Amen. Là, il dit, mais ils, ils, ils, ils ont connu, ils ont réellement cru que je suis sorti des trois. Je ne les ai pas autre chose, mais les paroles que tu m'as données. Vous voyez, là, il, les met, il se met en fait, en fait à la place d'un serviteur. Non, mais qu'il dit, mais puisque tu m'as envoyé, Dieu envoie ses serviteurs. Est-ce que vous comprenez Amen. Il s'est même maintenant à la place. Parce qu'il devait être un exemple pour nous. Amen. Tout homme qui doit servir Dieu doit aujourd'hui avoir un exemple d'un modèle parfait. Amen. Amen. La Bible dit, non mm -hmm. Je suis le bon berger. Amen. Donc celui qui est un berger a un modèle. Comment un berger se comporte Comment un berger se donne effectivement Donc, il est un, un modèle parfait pour nous tous. Est-ce que vous suivez Il dit, je vais redonner les paroles que tu m'as données. Voilà comme nous devons aussi avoir l'assurance, nous ne pouvons pas donner nos propres paroles, ni nos opinions au peuple de Dieu. Dans, dans les éclats, dans, les éclans, dans, dans les clans ou dans les partis politiques, oui, chacun a ses opinions. Mais ici, on n'a pas besoin de mon opinion. Amen. Vous n'avez pas besoin de ce que moi je pense. Vous avez besoin de ce que Dieu pense. Amen. Donc il n'y a pas de place pour l'opinion de quelqu'un ici. Amen. Donc si quelque chose doit être dit, il faut que Dieu me dise, Parce que notre foi est basée sur ce que Dieu a dit. Et moi je ne fais rien de moi-même. « Quand moi je fais, le Père me montre ce que je dois faire. » Il a dit ainsi pour que nous souhaitions, que nous qui sommes maintenant des églises nous sachions qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes. On ne doit pas fabriquer quelque chose. On ne doit pas fabriquer une doctrine, une religion. Non, je ne peux que donner ce que Dieu m'a dit. Je ne peux que faire de ce que Dieu m'a dit pour moi faire. Il est que mon père agit jusqu'à aujourd'hui. Alors moi aussi j'agis. Mais si le Seigneur Jésus est toujours vivant, il est vrai que chaque homme de Dieu doit avoir l'action de Dieu dans sa vie. Non seulement chaque serviteur, mais chaque fils et chaque fille de Dieu. Puisqu'il agit. On ne regarde pas que c'était seulement hier autour des apôtres, mais aujourd'hui aussi, puisqu'il agit. Le monde continue à tourner, le signe n'est pas encore reconnu, mais il est en train d'agir. L'histoire avec les nations, Dieu ne l'a pas encore clôturée. Dieu l'a fait. N'est-ce pas vrai? Amen. Alors nous continuons. Alors il dit. Verset 9, il dit, oh oui. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ils étaient à toi. <rire> et toi, tu me les as donnés. Et, et, et moi, je les ai gardés, effectivement, dans ta parole. À toi, je leur ai donné exactement ce que toi, tu m'avais donné. Vous vous souvenez, non Amen. Et Vous vous souvenez, dans, dans, dans Jean, hein, je pense qu'effectivement, euh, quand le Seigneur a à pouvoir parler, je pense que Jean, chapitre... Je ne sais pas si c'est 6, mais je vais essayer de pouvoir regarder, mais je ne sais plus très bien si c'est cela, effectivement, ou non. Chapitre 6, chapitre je sais plus très bien, mais... Hein, hein, si cela, maintenant, au chapitre, je vais voir probablement, le mousse nous, et non, il nous, nous, nous, nous, dans le chapitre 12 ou 14, effectivement, beaucoup, je pense que c'est là où il dit c'est lui qui croit moi, comme disent les Saintes Écritures, le fleuve l'île, vous couleront de son sein. Vous vous souvenez non Et puis il dit mais les paroles que je vous dis, ce n'est pas moi qui les dis, c'est mon Père qui m'a enseigné cela. Vous vous souvenez cela Dans les Saintes Écritures, je n'aurais peut-être l'occasion de pouvoir le poser. Pardon Jean 7, 37. C'est cela, bon. Je sais, je je C'est cela, je Mais c'est sûr qu'il oui, c'est vrai, c'est ça l'écriture. Mais il y a cette parole, effectivement, dont tu l'as fait parler, effectivement, en disant que je refuse. Suis... Pourquoi j'ai lu ici, ici, hein? Mais euh, je dois le trouver dans les scènes écritures. mais euh, je, je le trouverai, et puis euh, et nous le lirons, effectivement, avec vous, tantôt, euh, si le Seigneur nous le permet. Mais vous connaissez quand même l'écriture en question. Donc, bref, pour dire qu'effectivement, que... Il dit, je vais donner les paroles que tu m'as donc données. Vous inquiétez pas, vous ne souciez pas, je dis. Vous savez, c'est dans la Bible, vous savez. Donc vous vais vous lire être... tantôt. Et alors, en priant donc, il dit que je vais donner les paroles que tu m'as données, effectivement, et ils les ont donc regardées. Alors, il ne plus pas, je crois que c'est là qu'il dit, je t'ai pris mon père, tu vois? Et puis, t'as ce bourreau que je prie, je pense que je me suis dit, c'est privé. Ah oui, oui, oui, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Alléluia. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-le en ton nom. Que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donné et aucun Dieu ne s'est perdu ici, sinon le Fils de perdition, afin que l'écriture soit donc accomplie. Et maintenant, je vais à toi, j'ai dit ces choses dans le monde en afin fait, qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. « Comme moi, je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Mon frère et ma soeur, tout ceci, que ça puisse répondre, nous montrer effectivement que le Seigneur, en étant dans cette dispensation dans laquelle il s'est tenu effectivement et qu'il priait, en fait, pour que nous aussi nous comprenions en réalité ce que Dieu attend de gens et des hommes tels que nous qui l'avons cru, et que de la même manière, de la même manière, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc si le Père est toujours avec moi, donc moi aussi comme je vous envoie, je toujours avec vous. Alors maintenant, si toi, mon frère, si toi, ma soeur, tu es réellement et que Christ est en toi, effectivement, comme l'Écriture le montre, effectivement, de la même manière qu'il était sur la terre. S'il a été aimé par, les, par, par ceux que Dieu a connus, mais tu seras aussi aimé par ceux-là, pas par d'autres. S'il a été haï par le monde, le monde ne peut pas t'aimer. Vous ne pouvez pas attendre, effectivement, que le monde vous embrasse. À moins que vous ayez une partie du monde, une partie, effectivement, de Amen. Dieu. Mais quand vous êtes totalement à Dieu, comme Christ notre Seigneur l'était, et que vous êtes, effectivement, à sa sémence, le monde ne peut même pas vous sentir. Amen. Quand on parle du monde, c'est le monde, effectivement, mais non seulement jamais, le monde religieux aussi. Parce que, souvenez-vous, la Bible dit que, lui, le Seigneur Jésus, il est venu chez les siens. S'il était venu comme un sacrificateur dans le temple avec Al-Kaïf, bon, ça c'est autre chose. Il n'aurait pas créé de problème. Parce qu'il est dans le Sanhedrin. Non, mon frère. Mais là, il est venu comme Seigneur. Dieu l'a voulu selon la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous comprenez Et comme il servait Dieu selon la pensée exacte de Dieu, selon... Ce que Dieu voulait, effectivement, et il ne pouvait pas être supporté par les religieux. Le monde de la religion ne pouvait jamais arriver à pouvoir l'admettre et l'accepter. Non, non. C'est ça aussi une chose qu'on arrive à pouvoir comprendre avant la population de la monnaie. Il faut que chacun de nous comprenne, effectivement, que si vous cherchez aujourd'hui à pouvoir vous sentir bien dans le monde, vous vous trompez d'endroit. Amen. Amen. Qu'on soit bien avec tout le monde. Non. Si tu veux très bien avec tout le monde, retourne dans le monde. Amen. Mais si maintenant tu es sorti du monde, Amen. le monde ne peut plus t'accepter. Tu seras combattu. Amen. Et tous ceux qui ont une partie du monde en eux, mais ben ils ne peuvent pas t'aimer. Ils ne vont pas te supporter. Tu auras toujours la guerre. Le soi-disant croyant, le soi-disant frère, ils te feront toujours la guerre. Amen et il n'y a que ceux qui sont réellement de Dieu avec qui tu peux avoir la paix. Amen. C'est vrai. C'est sûr et certain. Et regardez une chose. Jamais le Seigneur n'a porté de trouble nulle part. Mais partout où il passait, effectivement, les gens qui sont troublés, les suivaient pour pouvoir troubler ceux qui étaient avec lui. Est-ce que vous avez compris Amen. Donc, un, un enfant de Dieu n'a pas les désir d'apporter des troubles quelque part. Amen. Mais c'est les troubles qui veulent le suivre. Amen. Les hommes qui n'ont pas la paix, vous gagneront toujours des problèmes. Amen. Mais un homme qui a la paix, il sera toujours un père avec vous. Est-ce que vous suivez Amen. Alors, nous continue. Alors, il dit mais que je dis, mais maintenant, maintenant, je vais à toi et j'ai dit ces choses dans le monde.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 Vous connaissez cette écriture, non Et je vous encore revenir là-dessus. Parce que chaque fois que je viens, je dis, mon âme saute de joie. Amen. Alors, il a prié, parce que pour Jean, pour Pierre, pour tout cela, ils étaient là, ils, dit, mais ils ont reçu la parole, je prie pour eux, regardez-le, parce qu'ils ne sont pas du monde, ils ne sont pas du monde, effectivement, les bons les a haïs. Oh, ces hommes étaient tellement heureux. Et puis, il va plus loin. Il dit, Père, ce n'est pas seulement pour eux que je prie. Amen. Amen. Vous suivez Amen. Alors il dit, mais encore pour ceux qui croiront en moi Amen. par leur parole. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et là, dans Marc, on nous dit qu effectivement que le Seigneur, notre sauveur, travaillait avec eux. Pendant qu'il avait prêché la parole. Marc a même cette non, vous connaissez dans la difficulté, tout le monde. Je vous dis encore avec vous ici, parce que vous nous posez peut-être la question. Je pense donc Marc, c'est cela, oui. Marc ah oui, c'est cela, oui. Euh, euh, euh, Marc chapitre 16, verset 19. Oui. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut donc enlevé au ciel, vous vous souvenez, pardon. Vous vous souvenez, non Amen. Et il s'assit donc à la droite de Dieu. Verset 20, et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur lui-même. Travailler avec eux et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, effectivement, il n'était pas seul. Pendant qu'il partait prêcher, effectivement, mais le Seigneur était avec eux. De Corinthiens, chapitre 6, que nous avons lu et nous y retrouvons, effectivement. Voilà ce que cet homme de Dieu ici nous dit Au verset 1 dit Puisque nous travaillons avec Dieu. Donc, nous ne travaillons pas nous-mêmes ou bien à la sorte d'une dénomination ou bien Non, non, Il dit, nous ici, nous travaillons avec Dieu comme le Seigneur a eu à pouvoir le faire voir effectivement dans ma priorité, Et comment aussi il a prié effectivement pour, pour ses disciples, effectivement, en fait qu'il soit gardé, que lui-même puisse réellement aussi être là pour pouvoir les conduire. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu. Et c'est absolument important, mon frère et ma soeur, de pouvoir comprendre en réalité la, la, la parole que cet homme de Dieu a eu à pouvoir prononcer, et pourquoi c'était tellement aussi important pour lui que cela soit dit effectivement de cette manière-là. Il dit effectivement parce que si moi je travaille effectivement pour moi-même, avec moi-même, il ben n'y a aucun résultat effectivement pour que vous pourriez attendre effectivement des bon il n'y en a pas. Mais ici, si, il dit, mais nous, il dit, mais nous travaillons avec Dieu. Je veux que vous puissiez penser à cela. Et puis, il dit, mais puisque nous travaillons avec Dieu. Pas avec quelqu'un d'autre, pas avec l'ennemi, mais avec Dieu. Amen. Mais que nos grâces nous voient travailler avec Dieu. puisque nous travaillons avec Dieu, et puis il dit, nous vous exhortons, Vous, frères et sœurs, de Corinthiens, chapitre 6, verset 1. C'est là où je dis. Il dit « Puisque, je voudrais vraiment que Dieu vous apprend la grâce. Puisque nous travaillons avec Dieu. En fait, vous êtes quand même des témoins aussi. » de ceux-là qui ont pu voir, comme l'apôtre Paul, je parle de l'apôtre Paul dit, de ceux-là, les témoins, effectivement, qui ont pu voir, comme il pouvait les dire lui-même, je pense que, pour que nous puissions être sûrs de cela, parce que ça, c'est deux Corinthiens, je pense que c'est cela. Alors, nous allons prendre, effectivement, un Corinthien, je pense, dans un Corinthien au chapitre 2, là, nous pouvons le voir, c'est toujours le Corinthien, un Corinthien au chapitre 2, regardez comment il exprime aussi les choses d'une manière aussi claire, pour que cela soit aussi saisi et compris aussi par les 1 Corinthiens chapitre 2, verset dit, mais pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages des dieux. Vous avez entendu? Oui, si nous travaillons avec vous. Et donc, il dit, mais il dit, mais il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Amen. Amen. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne les posaient pas sous les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance des dieux. Amen. Donc, il pouvait dire que vous êtes témoin de ce que vous avez vu, effectivement, et cette puissance, comment Dieu, effectivement, au travers de Paul, effectivement, et ses ministères, comment Dieu manifestait son autorité, sa puissance, et confirmant sa parole. Au Corinthien, comme on peut le lire. Et puis, il donc, vous avez la certitude que nous travaillons avec Dieu. puisque nous, nous, travaillons avec Dieu, et vous, vous avez aussi reçu ces, ces témoignages de ce que réellement nous travaillons avec Dieu, comme l'apôtre Paul le fait savoir ici. Alors, nous vous exhortons ainsi donc. car ah, nous vous exhortons vraiment. Oh, vous vous souvenez, dans les scènes de dans les livres des Hébreux, on, on, on, on, c'est cela que je, je, je, je regarde et j'ai dit, « Mon Dieu, que tu nous accordes la grâce, l'aide, le soutien, le secours. Dans le livre des Hébreux, est-ce là que l'Écriture nous, nous dit quelque chose en rapport avec ce que nous avons cité tout à l'heure, effectivement, dans le livre de Psaume Et il dit, euh, chapitre, euh, chapitre 3 hein, chapitre 3 des Hébreux, je vais lire un petit verset 7 il dit c'est pourquoi selon ce que dit le saint esprit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans les déserts où vos pères m'étantèrent pour m'éprouver. Vous entendez? Je le dis, verset 9. Il dit, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, pendant 40 ans, ils ont vu effectivement de leurs yeux Dieu travailler. Que Moïse, là, cet homme qui est venu nous faire sortir, effectivement, de l'Égypte où nous étions, ce n'était pas un historien, ce n'était pas un comédien. Et là, nous pouvons dire avec certitude que vraiment, vraiment, vraiment, Dieu est notre Dieu. Et c'est Dieu, il travaille, effectivement, avec nous. Nous pouvons le voir, que réellement, il est en action. Et puis, il dit ceci... Hein? Aussi je fus hérité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. J'essaierai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. L'objectif était vraiment d'entrer de, dans le repos de Dieu. Et d'entrer dans cette, cette terre effectivement parce que le Seigneur leur avait dit une chose qui est très importante en disant que ben, le, le pays que je vous donne c'est un pays où coulent le lait et le miel où oh, les montagnes de la terre boivent l'eau comme si c'était effectivement quelque chose où les, et, et, et, qui, qui, qui boivent de, de, de l'eau de pluie, effectivement, mais qui pénètre, effectivement, et que la terre, effectivement, juste simplement mettant la semence comme ça, elle pousse un pays où coulent les laits et les lumières. Il, il a dit votre attention, pour l'amour de Dieu. Vous posséderez les citernes que vous n'avez pas possédé. Bon. Mais... Donc vous n'avez pas fait de fond. Vous aurez les arbres fruitiers que vous n'avez pas plantés. Vous y entrez, vous mangerez. Amen. Vous boirez de l'eau vous n'avez pas... On l'a déjà fait pour vous. Donc vous y entrez dans ce pays, vous dites, oh, je vais arriver, je n'ai pas encore travailler, Non. Là, tu ne vas pas creuser pour dire, il faut que je creuse parce que l'eau, il est L'eau est déjà là, creusée pour toi. ça, arbres fruitiers, c'est un pays où coulent le lait et le miel. En Égypte, pour manger du pain, c'était difficile. J'ai démontré moi-même ici que toi, tu n'as même pas d'effort à faire, demande simplement le pain, tu suis des boulanger. Amen. Amen. Je vous ai donné du pain. Vous voulez du pain, je vous l'ai donné. Donc, je suis en je suis mesure de faire des choses que vous ne pensez même pas. oui, et puis, sous le chemin. Sous le chemin, pendant qu'ils avançaient, effectivement, Dieu leur montrait sa capacité. Et puis il continue rapidement, pour y a le temps même si je dis, donc, Ébreu 14, il dit, alors, Il dit, donc, alors verset 12, il dit, prenez donc garde frais que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Si c'est Dieu appelé un Dieu vivant, ouais, c'est qu'il est toujours en action. Ouais. Il n'est pas la mort. c'est qu'il est vivant. Il a dit, voici, je suis vivant au ciel des siècles. Il nous a aussi fait savoir que nous devons prendre garde, effectivement, parce que, il continue d'avoir, effectivement, verset 13, il dit, « Mais exotez-vous »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 Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'indurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Pendant lequel, effectivement, Dieu s'écria en disant, effectivement, que je dans ma colère qu'il n'interrompt pas de mon repos. Paul dit, mais Puisque nous travaillons avec Dieu. Et ça, vous devriez être certain que c'est ce que, qui se passe, effectivement, puisque vous voyez, vous avez vu, effectivement, comme il a dit, en réalité, que notre prédication, notre parole, n'était pas sur des discours personnalistes, mais sur une démonstration d'esprit, en fait, que votre foi soit basée sur la puissance de Dieu. Ma sœur, prête attention. Mon frère, prête attention. Nous avons eu à pouvoir entendre ici. Et en parlant, lorsque nous étions, vous dit, Seigneur, pendant toute cette semaine, nous avons donc les réunions, nous voudrions voir à la fin de cela ah, ce que nous allons manifester. Amen. Vous avez oublié Je ne pense pas qu'il fallait oublier. Vous en tant que frère, vous en tant que sœur, qu'est-ce que nous allons manifester comme fruit pour que pendant tout ce temps que tu nous as parlé, Seigneur, le miroir était là, développé devant nous. Mmh. Maintenant, je ne peux pas arriver à pouvoir avoir quelque part. Et comment on reconnaît, comment on... je dois me regarder maintenant pour savoir si je suis. Je suis, je suis, comme l'Église, tous le dit, un fils de Dieu ah. ou une fille de Dieu. Mmh. Je dois voir pendant ce temps, bien mes frères et sœurs. Ils n'avaient pas pris... Hein, ils n'avaient pas, pas besoin de prendre au moins une semaine ou deux semaines le jour de Pentecôte pour ces gens-là. Non Le même jour, ils ont entendu la parole. Est-ce que vous me suivez Amen Ils ont réalisé une chose, ils avaient besoin de quelque chose. Et ils ont crié, ô oh, homme frère, qu'est-ce que nous Qu'est-ce que nous qu mais il, a pas, il fallait ils pas attendu une semaine pour que la parole puisse avoir l'action. Le même jour qu'ils ont reçu la parole de Dieu, le travail avait déjà commencé. Et ils ne se même pas posé des questions. On a simplement observé, mon frère et ma soeur, chacun, chacun d'eux, de son côté, effectivement. Avant, il avait l'habitude de venir à l'Assemblée, il dormait un tout petit peu, et on prêchait, il rougait les ongles, on prêchait, il avait la tête en bas, cherchant dans son sac, je ne sais pas moi si c'est le maquillage qu'il doit arranger, je ne sais rien vraiment parce que quand vous avez sur le tutu, effectivement vous irritez ici c'est pas bon c'est pour ça j'aime que, que quelqu'un qui n'est pas bien qui soit dans le fond, dans le fond même assis derrière une colonne on ne peut pas le voir qui cherche son sac tranquillement mais pas à tout près ici par là-bas et puis vous commencez à sentir vos c'est vrai frère ça. Amen. et ça c'est pas bon donc quand vous vous sentez pas bien par là fouillez derrière là-bas, mettez-vous loin, parce qu'ici, si le cœur n'est pas bien, ça se fait directement. Alors, quand vous vous essayez par cet endroit, -là, pensez Seigneur avec moi, mais pensez dans la prière, à la Bible, effectivement, parce que je suis distrait, je dérange ici. C'est pourquoi je vous en supplie, ne vous asseyez pas là, s'asseyez-vous derrière, si vous ne vous concentrez pas la parole de Dieu. C'est absolument important pour vous. Donc, regardez très bien, et c'est ceux-là qui ont entendu, ils n'étaient même pas distraits, effectivement. Et qu'on a vu quoi, effectivement On ne les a absolument, rien dit, pas bien, mais ils sont rentrés, chacun d'eux, dans le cœur, avec le même sentiment qu'il y dans l'autre aussi. On a simplement observé, et on voit simplement le lendemain, T'es le frère qui vient avec une casserole. folle. L'autre frère qui vient avec ceci. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh frère, oh, mais il dit. Non, non, en fait, frère, moi j'étais chez moi, mais j'ai senti que Dieu m'a fait savoir. Je donne un exemple. Ce que j'ai sur mon compte épargne là, ça c'est pour la sorte. Voilà, je suis venu avec mon enveloppe là. Je le donne pour la Puis Il dit, oh frère, et il dit, oh, mais frère, moi, c'est moi là-bas. Ça, c'est pour jeter avec l'autre. Hein. Chez moi là-bas, nous avions des bullies. Et quand je suis rentré, ça m'a dit non, non, non, non. Ce building-là, je dois le vendre et je dois l'amener pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alors vous avez dit, ce building-là, il doit être gardé jusqu'à ce que les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, de mes enfants, enfants, enfants possèdent le building. Amen. Mais quand je suis rentré, Dieu a changé. J'ai compris une chose. Que si j'investis en Dieu, mes enfants seront Amen. sans problème. Amen. Amen. Amen. Est-ce que Pierre t'a dit ça Non mais la parole que j'ai entendue, quand je suis rentré chez moi, ça faisait son travail. Est-ce que vous me saisissez ah oui. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, frères à ne pas prendre la grâce de Dieu. C'est écrit Nous ah disons avec vous, nous retournons là, de Corinthiens. Je vous en supplie. c'est pas dit. vous vous y restez là-dessus puisque nous travaillons avec Dieu nous vous exhortons nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain en vain en vain. On, là, on peut voir effectivement ces hommes, les femmes, effectivement, étaient là, oui, finalement, qui ont pu entendre en réalité et, et la parole, ils ne sont pas retournés chez eux, et, et en disant, je vais d'abord retourner et je vais penser, réfléchir d'abord. Nous, sur place là où, où ils étaient. Ce que l'Écriture dit dans 2, hein, parce que je vais de dire et vous avez bien remarqué que pendant que Pierre prêchait la parole, Vous bon, bon, maintenant nous, nous, rentrons, nous rentrons chez nous, frère, et puis, bon, demain, nous, nous allons encore voir, effectivement, euh, en ce qui concerne la parole de Dieu. Non, pendant que la parole était prêchée, le cœur était réellement euh, travaillant. Et puis, quand ils ont réalisé que le cœur travaillait, effectivement, ils ont crié de tout leur cœur, effectivement, ils disant, mais, oh, homme, oh, frère. Il est fait Qu'est-ce que nous, nous allons faire? Et c'était pendant qu'ils écoutaient la parole de Dieu. Vous savez, frères, je sœurs, que dans les Saintes Écritures, la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce Amen. au moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don qui vient de Dieu. Amen. Et l'Écriture nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. C'est un don que Dieu te donne. Ce jour-là, le jour de Pentecôte, mon frère et ma soeur, c'était aussi le jour que le Seigneur, notre Dieu, avait aussi fait pour oh, moi. Voilà. Oh, oui, vous savez que dans les saintes écritures, il était parlé effectivement du jubilé. Vous connaissez, non Ma soeur, si tu es vraiment pas bien, tu peux sortir aller boire de loin. Hein. Je parle à toi, ma soeur, qui est là-bas bon dans le fond. Tu peux aller boire de l'eau et puis revenir te sentir un peu bien. Comme ça, tu seras bien pour pouvoir bien suivre. Dans cette Écriture, la Bible nous fait savoir que le jubilé, et, et après les cinq ans, vous connaissez le jubilé, c'était le temps de la liberté. Lorsqu'il a trompé le jubilé, il a mon frère, ma soeur. Tout c'est lui qui était esclave. Oh là, là, là, là, là Il attendait ce jour-là. Il dit Je ne sais pas sortir de cet esclave-là dans lequel je Je ne sais pas. Je ne sais absolument rien faire moi-même, puisque je suis esclave et tout va mieux, effectivement. Et puis, il dit Le jour où la trompette du jubilé retentissait, donc déjà si c'est le lendemain l'homme tremble déjà aujourd'hui oui. il est tellement heureux parce qu'il dit quelque chose va se passer amen, amen. amen. amen. ok son intérieur déjà dit oh, il était tellement heureux il était reconnaissant à Dieu il dit ça et, il est, et quand la trompette l'étendissait mon frère il avait son sac déjà il est parti amen amen, amen. Ah, amen. et oui hum. chacun devait retourner dans sa propriété. Donc là, c'était vraiment quoi ça La délivrance. Ah, la grâce que Dieu a accordée à, à l'homme à ce moment-là, il dit :« ça c'est pour moi. Lui, je prends. Je ne reste pas là. Je prends. Ah, c'était la Pentecôte, exactement. Amen. Ah, Ces hommes qui étaient là avec les, les dogmes, les traditions, des ceci et de cela dans leur marche, effectivement, qui étaient aussi euh, liés par ceci. Et ils sont venus là, ces jours là sous place, effectivement, après avoir entendu ce qu'ils avaient pour entendre, effectivement, comment les traditions dans leurs églises. Et puis ils sont venus, non seulement ils ont entendu, mais ils ont vu. Ils ont vu quoi? Mais ils ont vu la puissance de Dieu. Ah, oui. Il lui parlait, dit, mais ces hommes ne sont pas tous galiléens. Ah, oui. Parce qu'humainement, par là, ils sont comme moi. Ah là là, qu'est-ce qu'ils ont. Et puis tout d'un coup, euh, euh, Dieu veut lui dire, mais ils ne sont pas comme toi. Non, non, non, non, non, non ils ne sont pas comme toi. Mais tant bien l'oreille. Il dit, mais ce n'est pas possible. Ils sont tous galiléens. Mais comment est-ce que toi tu l'entends en arabe Toi tu l'entends parler en chinois Moi je l'entends parler effectivement en Congo, et pas ben, en guiada et celui-ci, euh, c'est pas moi, en normand et en français, il parle seulement d'italien. Ici il y a du souverain. Ici si, ce n'est pas l'homme. Ici, si c'est la puissance de Dieu. Amen. Oh oui, c'était le temps du jubilé. C'était le temps de la délivrance, mon frère. Où Dieu a accordé la délivrance à son peuple. Amen. Et couvre, ici. C'était le temps de la grâce de Dieu. Oh Dieu, vrai, brisez le verrou de Le peuple qui était là, mon frère et ma soeur, devait saisir. Devait saisir la porte qui lui était ouverte. Parce que vous savez que quand la trompette des jubilé rétentissait, tu étais là, ah, tu es là, mais si tu es d'Israël, et puis au soir, tu te dis Moi, tu ne mets pas ton cœur, de toute façon, je connais, mais j'aime beaucoup là où ce que j'ai fait si c'est pas le problème, pas le problème, pas le problème. On disait, mais quand un esclave entend en du jubilé Okay. Il doit sauter, il ne doit plus rien devoir à son maître. Il est libre. Mais s'il si dit, ah, j'aime mon maître j'aime ce que je fais, ce que je suis, ce que j'ai, et, et, et, et, et moi, on va dire que je suis une, une vieille demoiselle, ou moi, moi, je suis encore jeune, vous comprenez, on et la Bible me dit ça, je connais que Dieu est dans le cœur, et on ne va pas quand même me voir maintenant, m'habiller comme une vieille, Dieu n'a jamais dit de voir mettre des sacs. Hein. non, non. non, non. Puis moi, je suis quand même, rêvé, la vie. Et puis, je suis jeune, et puis, eh, je, je suis, comme beaucoup disent, à l'âge de la fleur. Mmh. Mmh. Voilà, je suis encore la, la fleur. Et il faut se poser la question, quelle fleur s'agit-il mmh. mmh. mmh. mmh. Parce qu'il y a aussi des fleurs sauvages. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Parce que oui, je suis encore en fleur et je suis encore en train de fleurir, mais tu fleuris comme quelle fleur mmh. Parce que les fleurs sauvages fleurissent aussi. C'est vrai quand même. Oui, c'est sûr et certain de quel côté nous sommes. C'est vrai. Oui, quand on dit oui, et oui, et oui, et oui, quand même, il faut quand même que je, je puisse flasher. Vous voulez que je sois comme les autres là, qu'on ne voit pas comme les mamans là. Mmh. Vous, vous, vous. Et là, de toute façon, ils sont casés. Mmh. Moi, moi, je dois aussi chercher à me caser, donc, mmh. <rire> il faut que euh, je sois aussi oh. mutibriant. Mmh. Mmh. Je ne dois pas faner. Mmh. C'est bien, de toutes les façons avec toutes les poudres de l'été. Mais vous ne vous rendez pas compte. Hein? Vous empêchez toutes ces couches de poudre-là, oui, oui, oui. les fonds d'étain, les panatiques, la peinture rouge, de peinture noire, pas de problème, mais la peau ne respire pas. Alléluia. Oui, Amen. <rire> vous, vous, vous, vous pensez vraiment Parce que je me dis aussi, c'est bien. De mettre toute cette peinture-là. C'est bien de pouvoir faire tout le débris d'une certaine manière. C'est très bien parce que ah, moi, je crois en Dieu, mais je crois quand même que je peux faire si pas de problème. Je vous laisse moi qui vous écoutez. Hein. Évidemment, le frère, ou je ne sais pas moi qui, va être flagé. Parce que quand ça flash, ça fait. Vous savez. Même, même dans la nuit quand vous avez une vous êtes toute votre attention toujours attirée mm. Eh bien ça va bien flasher c'est très bien mm. parce que vous avez mis des flashs pour flasher mm. mais bon il va y avoir un temps il est tombé dans le flash mm. <coughs> mais il va y avoir un temps mm. vous avez forcé vous avez forcer et parce que flash. flash parce que vous savez souvent les gens confondent les, les coups de foule comme on dit avec l'amour qu'on aime la femme c'est ça hein? mm. Ça arrive simplement. Et ça, c'est ça le problème qui se passe parmi les gens. Et, et parce que quand il met le flash, il va se serrer bien le ventre. Il va se serrer un tout petit peu. Vous savez, la jupe laisse un peu d'existence ici. Il va encore dans la mire et prendre encore un peu. Parce que quand on flash, on doit tout flasher. C'est vrai ou pas C'est vrai. Et alors à ce moment-là, il va te prendre des bottines avec des talons comme ça. Amen. Vous savez, c'est des bottines avec des talons comme ça. Maintenant, marchez. Alors, s'ils si sont là, alors, je ne veux même pas faire les Oui, avec des talons comme ça. Vous marchez Un bio comme ça. Alors quand il y a à, à bien serrer les... Et bon là elle va dit donc, et les flashs de là-bas, et les flashs de du, Alors le frère a commencé à regarder, Seigneur, je te prie de me montrer la femme que je veux. Mais il a déjà vu. Oh Dieu du ciel, Seigneur, puisqu'on a dit de chercher la face de Dieu. Tu cherches la face. Mais il a déjà vu. Il dort. Vous les flashs sont à travailler La nuit s'est réveillée. Oh, je l'ai vu. Tu as vu quoi j'avais toutes les flèches qu'on taf... a ah, fait, mais c'est vrai. Ça, ce n'est pas l'amour. J'ai fait le bousin avec moi. Le flash. Alléluia. Nous vous exaltons. Amen. Amen. Allez pas prendre la grâce du Dieu envers Alléluia. Ne méprisez pas. Alléluia. Ce que Dieu vous dit. Parce que vous avez votre propre intérêt. Aujourd'hui, si vous pouvez écouter sa voix, c'est déjà une grâce Amen. que Dieu, dans ton état, vienne te parler. Qui es-tu toi Si tu pouvais juste considérer la grandeur de ces dieux. Frère, déjà le fait que tu viennes ici, ma soeur, t'asseoir. Glorifie Dieu. Amen. Amen. Que tu puisses t'asseoir pour Amen. écouter Amen. la parole des Dieu, Amen. Dis le Seigneur merci. C'est une grâce, frère. Grâce pour nous. Et c'est que le Dieu très haut, le Dieu du ciel, dont les anges glorifient. L'être suprême, qui est le créateur puisse descendre ici pour déprouver son amour à toi. Nous avons besoin. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, et la considérer effectivement de fin manière. Parce que les jours du Jubilé, quand la trompette retentissait, il chapitre 21, les... il voilà, les... Alors, celui qui était vraiment lié et qui ne savait pas sans défaire cela, parce que l'esclave, le, il est les soumis à celui qui domine sur lui. Celui qui dominait sur l'homme, c'était le maître, effectivement. Mais aujourd'hui, nous, nous savons, Effectivement que celui qui domine sur le monde, c'est Satan. Mm. La monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la suite. C'est écrit, non mm. Rappelez avec vous, non mm. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Mm. Mais vous savez, selon les scènes d'écriture. La véritable beauté, ce ne sont pas les flashs extérieurs que nous cherche. Parce que cette même femme, j'ai vu, comme j'avais dit l'autre fois, quand on voit sur les publicités qu'on passe dans la rue des magazines pour, pour les yaourts, même, même pour simplement acheter un robinet d'eau. Un robinet pour ma, ma douche seulement. Il faut qu'il y ait une demoiselle là, qui se tient avec les robinets. Moi, j'ai dit, je cherche le robinet pour moi. Mais qu'est-ce que pour le robinet Que ce soit même pour les cafés à boire. Non seulement les cafés, mais les gros, les gros tournois d'eau que ma soeur nous amène ici. Ah, c'est là aussi, il faut une madame. Alors, sur ces photos que l'on voit du Tout ce que vous voyez, effectivement, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est de la peinture mmh. vous avez. On m'a fait une remarque. Je ne sais pas, on me disait, oh, toi, papa, tu es vraiment un, un vieux, hein mmh. J'ai vraiment encore des accès, tu es encore loin. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a encore que je suis J'ai dit, de toute façon, je le suis. Tu es vraiment de l'ancienne génération je dit, oui, je le suis, mais qu'est-ce que j'ai fait dit, tu parles de Michael Jackson, de Marilyn Monroe, c'est de ta génération Mais maintenant, non. Tu dis, maintenant ils sont à la page. Il m'a dit, Jackson, si c'est Fongo, je ne sais pas, il y a de nous qui m'ont fait ah oui, vous avez raison. Il mais papa, tous ces jeunes ici, n'ont pas connu. Mais ça, c'est ta génération. Mais ils connaissent maintenant du nouveaux là qui sont du jour Ils m'ont dit les noms. J'ai dit, ah, c'est vrai, je ne suis pas de la génération. Je suis de l'ancienne génération. C'est pour ça que c'est à Dubou, je suis des demoiselles qui sont aujourd'hui. Ah, il y en a des ceux maintenant. À l'époque même, on chantait avec des robes. Je sais pas frère, je sais ce qui se passe aujourd'hui mais ça se dit, mais c'est vraiment la folie. à l'époque, même les, les, les, les, les, les dames qui chantaient, c'est ne sais pas vraiment, ils avaient de l'ombre, effectivement, oui, mais, bon oui. bon, mais aujourd'hui, on prend la robe, pour laisser la garde robe. On vient avec les.. Oui. Bien, bien Et bah, donc, il n'y a rien, c'est moi sur le fou vêtement, oui, vous connaissez, non Oui, oui. oui. J'ai dit, Seigneur, dans quelle époque nous sommes Bientôt, mais sûr demain, c'est là trop grand. Mais c'est pas bien qu'on va nous chanter Vous trouvez ça normal Non, Alléluia. C'est pas normal, C'est pas normal. Vous n'allez pas vous sentir mal à l'aise, frère. C'est l'esprit qui est dans le monde quand vous sortez. Ici, si vous vous à frère, frère. Non, moi je ne connais pas beaucoup, mais, mais quand j'entends après par la suite, dis que tu es dans le moi je dis, ah, mais oh, quelle nouvelle génération, maintenant Eh bien, ils dansent maintenant sans vêtements. C'est vrai ou pas C'est ça mon frère. Et comme je le disais tout à l'heure, regardez. Ça. La véritable beauté en fait, en réalité, ce sont pas toutes ces poudres-là. Parce que si l'homme est flashé par les poudres, et toutes ces machins-là effectivement, ainsi de suite de cette manière de l'autre, mais quand elle va dire comme la vôtre, elle a dit, dit j'ai prié, le Seigneur m'a montré, je n'arrive plus à dormir, et chaque fois que je me remets maintenant, je ne vois qu'elle. Je dors dans mon lit, je ne vois qu'elle. Or, dans mon lit, quand je dors, la nuit même m'exhorte. Mon cœur ne doit pas voir elle. Mon cœur doit Dieu. Oh oui, mon frère et ma soeur. Vous savez, nous avons aussi l'expérience dans notre marche. On ne peut pas dire, oh, il oui, il pas. Oui, c'est vrai que je suis dans cette génération. Peut-être avec vous, la génération, les choses ont changé. Mais moi, je reste dans cette génération. C'est ancien évangile. C'est un ancien mode hein, que nous avançons avec. Amen. Maintenant, quand la chose va se faire, oui. maintenant vous allez non? Mais maintenant, arrive le moment où seulement toi et elle, parce que ça travaille parce que la personne est de l'autre côté, tu de l'autre c'est vrai quand même, c'est vrai ou pas, vrai. Et il va pour faire beaucoup de choses, quand il vient passer devant toi, il faut les mouches tombent, tout ceci, cela. puis toi, tu, tu ne dors plus parce que tu es toujours là, maintenant le temps va arriver, toi et elle. Et puis tu dis non, parce que tu as toujours aimé, euh, euh, euh, euh, non, elle est <coughs> plus chère là, mais là, elle va de côté, elle va revenir, elle met la tête comme ça. Vous avez tout compris. Parce que ce que vous, vous savez pas, ce que moi j'ai appris, ils met d'abord, je dis, c'est pas possible, on s'est fait souffrir. On met d'abord une sorte de bas plastique là, on vient d'appeler en dessous. Toi quand tu regardes comme ça, on... tu n'as rien vu. Pour les bas plastiques là, puis on a collé au-dessus. Et puis quand tu regardes on avec fait... Et si là, mais, mais c'est bon fait aussi. On colle les choses qui sont ici là. Et puis quand tu regardes, tu tu attention, Dieu m'a répondu. Dieu n'a rien répondu maintenant quand elle se tourne là elle dit attends moi, il y a un peu de et là elle est très que si elle vient avec ma chère, les yeux vont pas de problème on enlève ça on est là, et puis on enlève ça on oh, oui, ouais, est là eh ben oui si vous et dis-moi c'est bien toi ou hein, c'est bien Eh hein, bien, hein. bien c'est la même personne mais ce que toi, tu as aimé, c'était l'image. Je prie Dieu, frère. Amen. Vous savez, les hommes sont fâchés, ils ne sont pas contents. Ce n'est pas mon problème. Amen. Mais je prie Dieu pour les enfants. Amen. Amen. Pour le fils et les filles de Dieu. Amen. Écoutez ce que Dieu vous dit. Amen. Le monde va complètement vous détruire. Parce que le monde connaît la nature de l'homme. Il sait de quelle manière il peut avoir l'homme. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés. Peu importe que ça ne me plaise ou pas, mais quand c'est Dieu qui me dit la chose, je sais une chose. Et Dieu. Est est-ce que Dieu déclare les 100% la vérité. Parce que c'est Dieu qui, qui connaît effectivement le cœur de l'homme, la manière dont l'homme fait est Alors ici, nous revenons, il dit, verset 2, quand on tient 6, il dit, mais nous, puisque nous travaillons avec Dieu, alors nous vous supplions d'avoir du respect. De la considération, nous travaillons avec Dieu. Parce que nous travaillons avec Dieu. Alors si vous vous honorez ces dieux-là, il y a alors de la crainte. Il y a alors du respect pour ce que vous, vous allez recevoir, puisque c'est ce Dieu qui se donné la peine de pouvoir maintenant faire quelque chose pour vous. Il y en a de ceux qui étaient esclaves, des. Claves, des des maquillages, je ne sais pas pourquoi je reviens, là vais le mais... je vais te le dire, moi, je suis peux pas. Et si, Et vous me détesterez, c'est votre problème. Et moi, je disais, je vais toujours aller plus loin, vous voyez bien qu'on me ramène là. Amen. Vous Amen. êtes témoin Je vais vite sauter, mais on me ramène là. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Il était esclave de ces crayons-là, de pouvoir toujours, c'est dangereux pour les yeux aussi. On est toujours là. C'est tu près de ton oeil, ma soeur, c'est dangereux. L'œil est quelque chose de précieux. C'est que on peut sauter, pas toucher la partie de ta mère. Surtout sur la crise, la poëtie va s'y viser. Donc, toi, quand Dieu t'a crié, il a oublié. C'est ça. C'est ça Dieu a oublié de te donner effectivement ce qui était nécessaire pour toi. Dit, Dieu te voit, j'ai trouvé que tu n'as pas bien fait. Alors je vais maintenant te montrer comment corriger encore. Mais. Si Dieu t'avait mis un crayon noir ici de ta naissance, tu as encore dit, Seigneur mon Dieu, tu n'as pas trop bien fait, tu as mis trop ici, il faut que je mette un gros du blanc. Vous savez, quand je vous parlais, effectivement, je veux tout ce machin là, effectivement. Quand le prophète de cet âge ici a eu l'expérience d'aller dans les enfers, il est descendu là-bas. Il dit, j'ai vu des femmes qui avaient des yeux comme des yeux de chat, avec tout ce que je vois ici, tout ce qu'on met là, là-dedans, là, là bande dessous. Ça veut dire quoi okay, que l'amour que vous avez, vient dans dessous, ça ne vient pas là-haut, vient dans dessous. Que vous savez ça hein? oui. Mais dans. Après je vais vous disais tout à l'heure, c'est si le perdre, vous pouvez le voir. Oui mon frère, oui mon ça. Toutes ces choses-là, effectivement, qu'on on veut arriver à pouvoir faire, effectivement, et on le fait pour pouvoir arriver à pouvoir que vous ressemblez effectivement à ce qu'il y a là en dessous. Parce que, à quoi ça sert C'est vrai. Vous avez épouser une femme qui vous flash, effectivement. Okay, donc, mon frère et ma soeur, le plus important dans une femme, vous savez ce que c'est Le plus important dans une femme, le plus important dans une femme, le plus important dans une femme, c'est sa beauté. Mais pourquoi vous dites non c'est ça qu'une femme fait, non? C'est vrai, quand même, non? Le plus important, c'est sa beauté, non? Mais ça, c'est les dents de monde dans le monde, non? Maintenant, dans le Seigneur. Parce que le Seigneur est celui qui a créé la femme. Amen. Amen. Il ne faut jamais renverser. Ce n'est pas le monde qui vous a créé. C'est le Seigneur qui vous a créé. tu ne vas pas vouloir que ses enfants ne soient, soient pas propres, quand même. Vous pensez que Dieu vous veut mal propre, habillé comme des sacs. Non, Salomon était quand même l'homme de mes habits, non Ce n'était pas un homme de Dieu. Amen. Amen. Amen. Donc il faut que vous compreniez d'abord les choses. Et en fait, regardez d'abord pourquoi. Nous allons, peut-être voir voir. Alors regardez, pour que vous puissiez voir. Quand Abraham a voulu que Isaac, son fils, puisse se marier. Il a dit à son serviteur, va me chercher la femme la plus belle. Non, non. Non. Il a dit ça Non. Et quand, quand Isa, le serviteur d'Abraham est arrivé au puits, vous avez vu les tests qu'il a fait oui. Le Seigneur, la, la jeune fille qui viendrait ici, qui aurait la débâche Comment on appelle ça Antilope ou, ou la gazelle parce qu'il y en a qui se font appeler si c'est par terre. Je ne sais pas, hein C'est rien. Il n'a pas parlé de la démarche, de la gazelle. Il mm -hmm. dit, la femme auxquelles je demanderai de l'eau et qui dirait non seulement à toi, mais à tous tes chameaux. Mm -hmm. mm -hmm. Vous connaissez quand même combien les chameaux boivent, non oui. et Les litres, non Vous savez cela, non Une véritable femme, une femme normale, effectivement, je dis. Quand elle peut voir quelqu'un comme ça avec moins si c'est si 20 ou 40 chameaux, je ne sais pas combien il y en avait. Mais il lui dit, donne-moi à boire. Mais il dit, va seulement se donner de boire, pas même regarder les chameaux. Et elle est dit, non seulement toi, mais encore les chameaux. Oui est ce que vous avez compris Amen. Vous vous compris Amen. Le gardé. Amen. Amen. Amen. Une femme, Amen. sa beauté, mm -hmm. c'est son gardé. C'est qu'elle est, qu est à l'intérieur. Maintenant, ne vous inquiétez pas, un seul. Le visage à toi, Dieu va Amen. Amen. Tu n'as pas Amen. besoin de mettre des crayons ici, quand je mets un point noir ici. Pourquoi tas c'est un crayon noir oui. Mais Dieu est capable de mettre lui-même un point de gris. Amen. ici. Amen. Esther, Esther, Esther, n'était pas la, la, la fille la plus moche de la terre. Amen. Avec toutes les filles, effectivement, elle était la plus belle. Amen. Amen. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez Ce n'est pas la beauté de terre qu'on avait mis en fait l'accent. Le caractère. Amen. Et maintenant, il y a un visage aussi joli avec un caractère aussi joli mais quel bonheur. Amen. Mais il y a un visage bien mais le caractère des chiens. Alors je ne sais pas où vous allez choisir. Est-ce que vous comprenez Amen. Donc il faut qu'on sache ce que Dieu fait. Le plus important au en fait, c'est l'intérieur le caractère effectivement, une véritable, voyez-vous, d'abord, il faut que vous puissiez arriver à pouvoir voir. Ce sont des tests, effectivement. Vous devez simplement observer, dire à la personne, je ne veux pas que vous fassiez ça. Ou bien je vous donne un exemple. Ou bon, bien tu ne dois pas laver les casseroles comme ça. Et vous voyez, et la personne, elle avait la casserole comme elle voulait. Et tu poses la question, pourquoi tu n'as pas lavé la casserole comme j'ai dit de pouvoir laver la casserole oui. Oh, mais moi je pensais que quand même, laver c'est laver. Oui. Non, mais laver c'est laver, ce n'est pas comme ça. Oui. Parce que toi tu as fait ce quoi Mais tu as simplement mis le savon à l'intérieur, mais l'extérieur, la bouche est toujours noire. On lave non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Oui. Oui, oh, mais quoi ça seul de la fait l'extérieur puis c'est sous, sous le feu. C'est surtout l'intérieur. Non, il faut aussi que l'extérieur puisqu'il vous aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Vous voyez un exemple simplement. Pour que vous compreniez. Une personne, quand vous le regardez, simplement dit, voilà, moi je veux que vous fassiez vraiment c'est quelqu'un qui a un caractère respectueux et de soumission. Il va bien faire attention à ce que vous dites. Amen. Vous savez bien vos femmes, hein mm -hmm. Quand vous leur parlez, effectivement, puis bon, oui, vous êtes train de vous êtes en parler, il un peu à gauche à droite, comme ça, c'est une femme qui ne va pas faire ce que vous lui demandez. Amen. Oui. Amen. Amen. Une véritable femme, quand vous lui parlez, d'abord elle a du respect. Mm -hmm. La manière dont elle se tient, mm -hmm. vous vous-même, mm -hmm. et puis comment elle vous écoute mm -hmm. Elle vous écoute. Et vous réalisez effectivement qu'elle est très attentive. Parce que pourquoi Parce qu'elle veut faire ce que son mari veut. C'est la même chose que évangile quand vous écoutez. Quand vous aimez le Seigneur, vous êtes très attentif. Parce que vous voulez faire exactement ce que le Seigneur veut. La même chose avec une femme, avec son mari, dans sa maison. Et si elle n'est pas mariée avec le pasteur est-ce que vous m'avez entendu Je pas entendu la main. Oui, mon frère. C'est important que vous compreniez ce genre de choses, oui. bien de faire soeurs, la manière dont on réagit. On réagit oui. en fait mm -hmm. en mm -hmm. fonction de ce que on vous fait savoir. L'écoute d'abord. Quand vous la voyez respectueusement et vous écoutez le cœur ouvert, soyez sûr et certain qu'elle va faire ce que vous avez. Amen. Amen. Mais si elle est distraite. Mm. Oui. Hein, j'ai fait. Mais comment d'abord tu voulais que je le fasse Mais je l'ai dit, depuis les débuts. Mm. Voilà comment tu dois arriver à pouvoir le faire. Bon, moi, j'ai fait comme je... Il semblait que j'étais bon pour moi. Mm. Alors il y a un souci. L'attention, mm. la disposition du cœur, le compte et la réaction, mm. effectivement. Dans toute femme véritable, fille de Dieu, il y a cette part de respect et de soumission à l'endroit de soi. Le monde a voulu étouffer cela, mais Dieu est venu pour révéler cela. Pour le voile. Parce que c'est la nature en fait d'une femme véritable. D'avoir un homme sur lui, elle s'appuie, ça, ça toujours, et c'est ainsi dans une femme. Amen. Parce qu'elle a été créée pour l'homme. Ah, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons donc à ne pas recevoir la grâce de Dieu vain. Enfin. Donc cet homme qui, au temps de jubiler la trompette, et qui pouvait dire effectivement, oui mais en tout cas moi je suis encore non non non, non je ne veux pas partir, j'aime vraiment mon maître, effectivement. Ah tu ne veux pas partir, dis non, j'aime mon maître. Eh bien, La Bible dit qu'on prenait cet homme-là, on l'a venait à l'extérieur, on prenait le poisson. On perçait les oreilles. Quand on perçait l'oreille de cette personne-là, tout le monde avait vu quoi que... Ses oreilles sont des oreilles percées. C'est un témoignage de raison, non Oreilles percées. Ça veut dire que tu restes esclave toute ta vie entière. Les jubilés peuvent venir encore. Tu seras là, mais tu ne vas pas prendre part. Tu vas dire, vive les jubilés. Mais pour toi, ça va venir. Tu vas toujours rester esclave toute ta vie entière. Donc cet homme-là, rester esclave toute sa vie entière. Et cet homme-là qui a dominé sur lui. Parce qu'il a aimé cela. Vous n'avez pas remarqué, frères et sœurs, que tout au long du désert, effectivement, pendant que Dieu leur montrait ce qu'il faisait, l'amour de Dieu, la délivrance de Dieu, frères et sœurs, Dieu leur montrait que avec moi, tout est libre. Amen. Amen. Amen. Amen. Juste après qu'ils sont sortis de l'Égypte, là, devant, d'abord Dieu l'a libéré, devant la mer rouge, oh, les oignons, oh, l'Égypte, il n'y avait pas de sépulture en Égypte, vous vous souvenez Amen. Vous n'appréciez pas la délivrance que Dieu vient de vous accorder. Et ça, n'oubliez pas, Dieu n'oublie pas, il note. Il a quand même continué avec eux oh c'est pas possible tu nous as amenés ici après avoir traversé l'eau il veut dire non non non quel grand Dieu le mur à côté ici nous passons au milieu et puis les, les égyptiens ont voulu nous suivre effectivement quand ils sont entrés l'eau ne l'a pas gagné les engloutis nous l'eau nous a et respectés la voix était là nous, nous passons c'était comme des soldats garde à vue pour nous le peuple du grand Dieu et puis, quand les inconscients ont voulu passer, ils ont dit Toi qui es-tu, je ne te connais pas. Amen. Gloire a renfermé. Et de l'autre côté, nous avons éclaté de joie, chantant les chants des sions. Et maintenant, on arrive dans les déserts. On a faim, on commence à murmurer Oh, je me souviens encore des oignons, des beignets que vous mangez en Égypte. Pourquoi vous nous amenez ici C'est pour mourir dans les déserts. Vous avez oublié Dieu n'a rien dit, donc pas de problème. Il a donné la main. La patience de Dieu. Toujours patient. N'oublie pas, mon frère. Avec toi aussi, c'est la même chose. Amen. Amen. Amen. Tu assis, tu entends la parole de Dieu. Demain, tu te lèves, tu vas au travail ou au, au cours, effectivement, tu rentres, puis. Mais hein, tu penses que Dieu ne voit pas et tu regardes. Amen. Voilà. Amen. Amen. Patience de Dieu. Amen. Amen. Il a continué avec lui, à le faire effectivement, murmurant. À cet certain moment, Dieu dit à Moïse, mais Moïse, Moïse, mais ce peuple, n'est pas possible. d'y dit, j'ai fait, mais il est toujours murmurant, il ne veut pas prendre, il dit, bon, écarte-toi, je vais le détruire. Moïse dit, bien. paix, Seigneur mon Dieu. Grand Dieu est miséricordieux. Là, la colère est riche en beauté. Que diront les nations La colère des nations. Dieu dit, bon, écoute, ça va Jackson mais pour ne pas, je ne vais pas les exposer. Est-ce que vous m'entendez Parce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir apprécier le respect à l'endroit de l'autorité en tant que moi-dieu, de m'honorer comme il faut m'honorer. Parce que pour éviter que je puisse entrer la cour, et des trucs qui tombent dans cette situation-là, alors tu sais ce que je vais te faire, toi, je, euh, Moïse, bon, toi, Moïse, maintenant, conduis-le, moi, je m'écarte. Vous vous souvenez Amen. Vous avez dit cela, non Amen. Moi je mets quatre, je veux maintenant que toi, tu puisses avancer avec eux. Comme ça, vous avancez. Parce que si je reste au milieu d'eux, il y aura toujours cette situation. Vous savez ce que Moïse a dit Et dit Seigneur, notre Dieu. Amen. Tu me dis Jean-Michel, tu dis que tu devrais être ton ange. Il dit non, oui, c'est vrai, ton ange a dit, mais si toi, Dieu, si toi, tu n'es pas avec lui. Amen. Nous ne pouvons pas avancer, parce que oui, nous, nous sans toi. Amen. Vous vous souvenez, non Cet homme, vraiment, c'était Christ. Vous pouvez dire, bon, je suis d'abord avec l'ange, je m'en vais dire, non. Sans toi, qu'est-ce que l'ange peut faire Parce que l'ange obéit à toi. C'est vrai, non C'est la vérité. Si on a besoin, c'est de toi. Que les sois, là, c'est bien. Mais le plus important, c'est toi. Amen. Amen. Si, Amen. si toi, tu viens avec nous, alors nous partirons. Si tu ne parles pas avec nous, nous on peut aller. C'est comme ça que tu as monté la marche. Montant toujours. La patience, la patience, n'oublie jamais cela. Pendant 40 ans. Tu as même montré que malgré tout ça, je prends soin de vous. Amen. Vos vêtements, j'en prends soin. Mmh. Qui me dit que le Seigneur n'a pas fait ici Chacun de nous a retrouvé. C'est les vêtements que nous avons. C'est Dieu qui nous les donne. Amen. Amen. Moi oui. Toi, je ne sais pas. Toi, je ne sais pas. Amen. Vois, je sais pas. Amen. Moi, oui. Amen. Amen. Amen. Les chaussures que j'ai. Les chaussures que j'ai un je hein, vais quand même vous le dire vous voyez ces chaussures ici ça vient pas de ma poche et eh ben voilà mon frère là avec euh, euh, sa femme un jour je suis à la maison je suis dans... voilà pour l'anniversaire du monde dieu nous avons un catholique mon à dieu je regarde dedans dents chaussures et puis pour vous et puis quand ils m'ont donné nous savons pas très bien, j'ai dit oui c'est le bon numéro. et puis il dit mais essayez, j'ai essayé, quand j'ai essayé, j'ai regardé, j'ai dit mais je ne sais pas ce qui est, parce que les chaussures que vous m'avez données, ils ont un bout qui monte comme l'esprit vous voyez, vous êtes là je dis mais vous ici, vous mettez des potions difficiles quand je vais faire chier, oui. parce qu'ils sont montés ils ils sont, les chaussures, ils sont comme ça et vous, vous m'avez donné comme ça je dis mais plus que je l'ai je dis mais maintenant, vous devez veiller si je tombe sur les skis, et voilà, je les ai bien ils sont bien, mais quand je marche, c'est comme quelqu'un qui se liste. je suis content. Eh ben. Je suis sur l'esprit. Eh ben. C'est Dieu qui me donne. Amen. Et Amen. tous ces enfants manière ou d'une autre. Lui, yeah. Et puis, quand un le moment on sort, on ne va pas la belle On prend le chemin. Amen. On faut que je le et quand on arrive là-bas, Amen. Amen. et quand on voit, oh, il a un costume 450, oh, Amen. Et enfin, sais, mais si c'est 6 pièces, moi je sais que j'ai 6 pièces, comment est-ce que j'ai trouvé 6 pièces Amen. Dieu, Dieu, donne. Amen. Amen. Nous remercions, tous les de nous remercions le Seigneur bonjour. Amen. Tout appartient à partir de notre père. Amen. Amen. Et les risques des millions dans leur compte en banque qui achètent des vêtements de 6 000 euros. Donc, tous ce monde ne peut pas s'acheter. Ils vont acheter. Et puis, ils les mettent dans leur garde de robe. Et puis quelque chose lui dit, mais prends-le, on va le il les déposer là-bas vous avez déjà trouvé ça non oui. euh, des costumes sans être ni oui. avec des étiquettes de nouveau comme oui. bien là, bien en parler, là dedans Amen. vous arrivez, oui. les gens sont passés par là et vous vous arrivez, vous, ça vous frappe oui. et puis vous prenez, vous vous essayez mais comment ça se fait que les gens sont passés ici oui. ils n'ont pas oui. vu ça oui. et en plus à quel prix 5 oui. oui. euros et demi qui ne peut pas prendre un costume à 5,50€ Alors quand tu le mets, il a un costume de 6 0 euros. Je sais que je acheté à 5,50€. euros. Amen. Amen. Il a acheté pour moi 6 000. Amen. Amen. Amen. Là et puis là-bas, il a placé là-bas pour moi. Amen. Et moi, j'ai dépensé le moins 5 euros Amen. de transport. Amen. Je Amen. paye Amen. les transporteurs Amen. pour chercher mon costume de 6 000. Amen. Amen. Seigneur pense notre Amen. Il a montré jusqu'aux sociaux que Dieu était le Dieu pour voyager. Il connaît soin de Dieu. Amen. Amen. Comme il a dit lui-même dans sa parole, il dit, mm. ne vous inquiétez de rien. Mm. Pourquoi vous soucier, pourquoi tant de soucis, effectivement en Mais mm. je suis de Dieu qui prend soin de vous. Amen. Et ça, c'est ce que Dieu fait pour que vous puissiez, ce qu'il a fait avec ce peuple, effectivement, arriver ah. jusqu'à Kades Barnier. Mm. Dieu toujours dans son amour malgré ce qu'ils avaient fait. Il dit, voici le territoire est là. Allez vérifier pour voir si c'est vraiment ce que j'avais dit est vrai. Allez vérifier. Vous aussi, vous avez le Saint-Écriture, non Vérifiez. Si ce que Dieu a dit est vrai. Nous le vérifions avec vous. Et nous voyons que ce qu'il avait dit est, est vrai. Puisqu'il prouve qu'il est vraiment le même. Les témoignages, c'est vrai. Que Dieu bénisse ma soeur bébé. Et ce témoignage m'a touché parce qu'elle est venue ici. Et c'est Dieu qui l'a posé. Amen. Amen. Et vous a dit ici, si, c'était pas là, vous a dit mais le frère dit toujours que c'est à l'étranger mais c'est pas vrai parce que même ici Amen. même Amen. ici Amen. parce qu'il parle de la veille autant de frère, Amen. mais aussi moi aussi j'ai eu la même chose Amen. et puis écoutez bien, il dit mais c'est parce que nous ne témoignons pas Amen. et maintenant avez-vous remarqué quand vous avez commencé à témoigner Amen. comment Dieu a commencé à agir est-ce que vous comprenez c'est pour ça le témoignage de chacun est aussi important ça est ici et nous réalisons que vraiment, et quand on ne veut pas témoigner, maintenant Dieu pousse. Amen. Parce qu'il veut que les autres entendent ce qu'il fait au milieu de son peuple aussi, ici. Amen. Et c'est cela. Et quand aussi nous avons le Saint-Esprit, Seigneur, tu as venu que tu étais le même. Mais aujourd'hui encore, nous aussi, nous le vivons. N'est-ce pas vrai? Amen. Sans l'ombre, tellement. Il dit allez-y explorer les pays. Voici les choses qui ne sont pas ainsi. Vous savez ce que vous avez dit? Ils sont partis. Ils sont revenus. Frère, personne parmi nous ne peut pas dire aujourd'hui que Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chacun de nous peut le dire aujourd'hui que c'est vrai. Ce n'est pas une formule, mais c'est la vérité. Puisqu'il ne change pas. Et Dieu te bénisse. Et alors, c'est comme cela qu'effectivement, que là, quand ils sont rentrés, et en parlant, entre parenthèses, mm -hmm. notre soeur, notre fille. Vous savez, tout à l'heure, j'ai eu les témoignages combien Dieu est tellement bon, mm -hmm. et même pour son baptême. Mm -hmm. Comment que, que Dieu a réellement agi pour qu'il soit baptisé, comme dit. Et puis, même le pays, notre ici, mm -hmm. ici, mm -hmm. le lieu devait venir effectivement pour pouvoir écouter la parole de Dieu, comment Dieu lui a effectivement les drapeaux. Et puis, et que pas, de c'est quand elle a traversé les frontières. Mm -hmm. Et la vie, mais c'est exactement ce que Amen. Dieu m'avait montré. Amen. Amen. Est-ce que Dieu n'est-il pas le même Est-ce que est qu ne conduit-il pas effectivement aujourd'hui Si Amen. vous entendez les témoignages qui, qui viennent, vous, vous serez touché. Vous savez, j'étais assis, j'écoutais, j'avais des larmes. Dieu du ciel, quand tu aimes quelqu'un. Mmh. Même dans le bas fond. Mmh. Vous oui, savez, oui. il était assis, il oui. a dit, mais pasteur, j'ai dit, je ne sais pas comment remercier Dieu. Mmh. Je vais vous montrer une photo. Mmh. Elle me montre la photo. Il dit, ça fait 15 ans cette photo, donc c'est le jour de mon baptême. Mmh. Mais aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, il dit, c'est un nouveau jour. Amen. Amen. Ça, c'est ce que. On nous dit, on dit c'est ce que Dieu a réellement fait maintenant en moi. Amen. Donc, je commence un nouveau départ. Amen. Amen. Amen. Amen. Voilà. Amen. Si Dieu n'agissait pas. Mm. Vous savez, ce n'est pas qu'un slogan de publicité avec de l'argent parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de moyens. la télévision, la télévision, blablabla. Ben, ben, ben, ben. Mais ici. Non. C'est simplement Dieu lui. Dit, par l'écoute de la parole, Dieu fait son travail, Amen. son action de la personne, effectivement. Et il agit, effectivement, et il le ramène pour le placer à la juste place. Et je disais, parce qu'il parlait, effectivement, quand son mari est rentré d'abord, le mari lui dit, mais écoute, chérie, je viens de là-bas. Ah ce que ce que j'ai eu j'ai eu à pouvoir connaître des prédicateurs des pasteurs pardon je je suis moi-même mais non, là où je suis venu là où je suis venu je lui dit je dis je dis mon mari je, je suis fatigué on a été les églises des pasteurs on dit on est fatigué parce qu'il y a rien qui s'est fait sur la parole de Dieu alors mon mari, il dit, dit mon mari dit dit mon mari n'a rien dit et comme il est toujours calme il est resté calme alors Regarder. alors il dit alors il alors ce mari lui dit euh, dans deux semaines encore je vais y retourner elle dit seigneur c'est pas possible il va y retourner encore là-bas alors il dit mais seigneur elle dit seigneur qu'est ce qu'il y a vraiment que mon mari a trouvé de l'autre côté est ce qu'il y a vraiment comme comme comme, euh, comme, je euh, disais, euh, Philippe a dit, Nathalie a dit, dit, mais y a-t-il quelque chose de bon qui peut vraiment venir de l'autre côté là-bas C'est à ce moment-là que je dis, le frère, la société me dit, viens simplement et vois toi-même. Il n'a pas dit, viens simplement et vois toi-même. Alors, ce que le Seigneur lui a accordé la grâce de pouvoir oh, voir et la manière dont tu as posé sa main. Mmh. Vous savez, dans mon bureau, j ai j ai dit, dans mon bureau à je l'ai regardé. J'ai dit, quand tu es rentré dans mon bureau tout à l'heure, je me suis dit, monsieur, tu sais quoi Quand j'étais vu pour la l'apprendre. D'abord, j'ai dit, quand j'étais au téléphone, la première fois, j'ai senti entre le respect que tu avais mmh. pour me mmh. parler. La manière dont tu t'as... Parce que tu ne l'avais pas vu. Maintenant que quand tu es venu, quand tu es rentré dans mon bureau, j'étais aimé. Il dit, j'étais aimé, et je crois que c'était pour une raison. Il dit je t'aime beaucoup. Et quand elle a ouvert son cœur, par là maintenant de la manière dont Dieu a eu s'est dit, mais je comprends pourquoi je peux t'aimer. Amen. Mmh. Quand elle a rendu son témoignage et, et, et avait des larmes, en fait, on, on réalise une personne que Dieu a travaillé. J'ai dit à mon frère, qu'elle a dit, que Dieu te bénisse. Mmh. Tu t'es donné à Dieu, tu avais des soucis. Comment est-ce que ma femme va réagir aujourd'hui, ta femme du terrain Amen. Je crois exactement la même, même parole que toi. Quel bonheur Amen. Comment amen. ne pas remercier Dieu amen. Comment ne pas voir la puissance de Dieu de transformer une famille en espace de la vie Amen. Hommes et femmes, et chacun d'eux, expérience. Oui, amen il s'arrive à pouvoir s'accrocher à ces dieux là la question. Donc, arrivez donc à, à kadesh parmi Dieu leur dit, allez explorer donc le pays. Hein. Comme ça, vous aurez les témoignages vous-même. Ils sont entrés. Tous, ils sont venus avec le même témoignage. Vous vous souvenez non, non, non. Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, le pays. Comme Dieu, Dieu l'avait dit, même cette grave Teresa, nous tous nous avons vu. Vous connaissez la suite? Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons tous à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alors regardez une chose, bénigne, c'est ça. Cet homme. Il ne fait pas effectivement de la grâce des dieux et de ne pas la recevoir en vain. Dans le Saint-Écriture, dans le livre d'Esaïe, je pense que au chapitre 49, Ésaïe 49, Ésaïe 49, les Les Aïe 39, nous lisons euh, à partir du verset 25. Hein. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé de ma naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob, Israël à redisperser, par lui, sur le surnommé de l'Éternel. Je voudrais aller jusqu'au verset, juste prendre le verset, verset 7, il dit. Ainsi parle l'Éternel, le rédempteur des saints d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple. À l'esclave de le puissance, le roi de verra, ils s'élèveront, les princes ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle du Saint d'Israël qui t'a choisi. Dit. Ainsi par l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Vous connaissez cette écriture Regardez, frères et sœurs. D'abord, euh, j'ai commencé verset 5, mais je lui passer une par-dessus. Regardez d'abord, s'il vous plaît, frères et sœurs, à qui est-ce que le Seigneur s'adresse ainsi De quelle manière, effectivement, il a parlé, effectivement, ici. Et puis il arrive au verset 8 et nous dit, ainsi parle l'éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc Dieu dit effectivement que, en temps effectivement de la grâce, il dit, je t'exaucerai, je vais t'exaucer. C'est pourquoi l'apôtre Paul qui prend la même écriture dans le chapitre de cet que nous avons lu au verset suivant, il dit Car il est dit, au temps favorable, mm -hmm. on va le lire avec vous, vous. maintenant. éternel. Okay. Verset 2, verset 6, verset 2 Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Et au jour du salut, j'étais secouru Voici maintenant le temps favorable. Vous me suivez Il dit, voici maintenant le temps favorable. Et ce temps, mon frère et ma soeur, est favorable pour qui C'est un favorable. Et c'est bien, il a dit bien. Voici maintenant. C'est est favorable pour qui? Mais c'est un favorable pour toi, mon frère. C'est un favorable pour toi, ma soeur. C'est le temps où Dieu dit, mais je t'exaucerai. Donc je t'exaucerai. Ça veut dire quoi, mon frère et ma soeur? Dans un temps comme celui-ci, celui-ci dans lequel tu es aussi, c'est le temps où Dieu te répondra. Amen. Quand tu prieras. C'est pour ça que c'était un temps où toi tu devais déposer tous tes besoins, Amen. tous tes désirs. Pourquoi? Parce que les temps favorables, c'est le temps où Dieu va t'exaucer. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Si tu sors avec le même fardeau, c'est que pour toi, mon frère et ma soeur, tu es passé du côté de. Vous savez, il y a le temps où c'est si, mais de l'autre côté. Oh Dieu peut en disant, je cherai dans ma colère. Puisqu'ils ont vu les œuvres, effectivement. Et en plus, maintenant, comme il dit, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et voilà, c'est le temps favorable. Pourquoi est-ce qu'il est qu dit effectivement que c'est le temps favorable au frère et ma en rapport avec la grâce de Dieu. L'apôtre Paul a dit quelque chose dans Corinthiens au chapitre 15. Je vous le encore avec vous. Dans Corinthiens au chapitre 15. Il dit ici dit quand, quand je suis le monde des apôtres je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que je persécutais l'église de Dieu vous y êtes Amen. verset 10 il dit par la grâce de Dieu je suis ce que je suis est-ce que vous avez compris Amen. par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et en fait et, puis, il continue. et sa grâce envers moi n'a pas été vaine vous suivez sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là donc cet homme ici regardez s'il vous plaît sur le chemin de Damas c'est là que cet homme a compris l'importance de la grâce de Dieu Il dit, « Moi, je persécutais l'Église du Dieu vivant. » J'étais sur les chevaux pour le détruire, effectivement, parce que moi, je pensais et que je faisais les choses selon la loi, les traditions, parce qu'il fallait les faire pour plaire à Dieu. Or, qu'est-ce que moi, je peux faire pour plaire à Dieu Parce que d'abord, tous ceux qui sortent de l'homme tel que moi je suis... Il n'y a rien de bon. Mm -hmm. C'est vrai. Oui. Notre justice est comme un vêtement souillé. C'est la Bible dit non Mais je voulais faire quelque chose pour Dieu. Je voulais faire quelque chose de meilleur pour que Dieu soit aussi content aussi de moi, effectivement. Mm -hmm. Je veux que vous regardiez ici frère, Abraham était la même chose, David était la même chose, Job était aussi la même chose. C'est pas vrai oui. Quand ils sont morts, vous savez où ils étaient Est-ce que vous savez où ils étaient oui. Pas dans la présence de Dieu. Oui. Hum. Parce que tout ce qu'ils pouvaient faire comme effort, on ne pouvait jamais les amener à la présence de Dieu. Mmh. <coughs> malgré leur bonté, malgré ce qu'ils étaient effectivement, jamais à la présence de Dieu. Mmh. Et quand ils mouraient, ils allaient tous dans le lieu qu'on appelle le séjour de mort. Mmh. C'est le même lieu qu'allaient les incrédules et les croyants. Mais c'est mort. Il y avait une séparation. Est-ce que vous comprenez Amen. Amen. Tout ce qu'ils pouvaient faire, même prier Dieu, c'était bien, parce que certainement, mais en fait, pourquoi ils étaient agréés par Dieu Parce que ce que eux, ils faisaient... Ils savaient très bien que ce pas par leur propre justice. Amen. Mais ils le regardaient à celui qui allait venir. Ils croyaient en celui Amen. qui allait venir. C'était la révélation que Dieu leur avait donnée. C'est ainsi qu'ils étaient gardés par Dieu. Est-ce que vous comprenez Amen. Je vais être court regardez-moi. La grâce. Pour en fait, c'est quelque chose que vous n'avez pas mérité. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous n'avez pas mérité, Amen. parce que la question même a été posée, qui est digne, Amen. avant que la grâce ne vienne. Amen. Vous me suivez Amen. Parce que dans Jean au chapitre 1, je veux dire avec vous, hein, Jean au chapitre 1, si les questions nous fait savoir ça, je pense. Donc, je suis que c'est jean Jean-Chapitre 1. Et, voilà. Alors je vais y arriver. Jean-Chapitre Voilà, voilà. voilà. Jean chapitre 1, nous lisons à partir du verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, parce du croient en son nom, et a donné le pouvoir de venir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni, la, ni du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire fut unique, venu de père. N'est-ce pas vrai? Amen. Alors, nous allons maintenant voir, maintenant, au verset 17, il dit, d'abord, oui, le hein, verset 15, il dit, Jean lui a reçu témoignage, c'est celui dont j'ai dit, c'est lui qui vient entre moi, m'a précédé, car il, vient, il était avant moi. Et nous avons reçu des sablitudes, grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité, sont venus par Jésus-Christ. Vous entendez ça? Amen. Ok. Donc, il fallait que quelque chose soit fait pour que l'homme, lui maintenant, qui ne pouvait pas être agréé dans la présence du Seigneur, ne pouvait pas être parfait, effectivement, effectivement ainsi, puisse arriver à un pouvoir atteindre cela. Alors, à ce moment-là, comme l'Écriture l'a dit, Dieu lui-même a fait quelque chose. Vous me suivez Donc Dieu a accompli tout. Souvenez-vous qu'à la croix de Golgotha, il a crié en disant « Tout est accompli ». Quand il a dit que tout est accompli, tout est accompli. Amen. Ça veut dire que le rachat complet a été accompli. Amen. La délivrance totale a été accomplie. La, rédem la rédemption totale pour l'homme a été accomplie. Amen. Maintenant que l'homme a une parole du Seigneur, cela a été accompli. L'enlèvement aussi a été accompli. L'épouse parfaite a été aussi accomplie. Est-ce que si vous me suivez tout, Ça, vous ne l'avez pas fait. Mais lui. Amen. Il a accompli tout cela. Pourquoi? Pour que toi aujourd'hui, tu deviennes capable Amen. de pouvoir avoir accès et d'accomplir la parole de Dieu. Amen. Amen. Il a aucune l'Écriture aujourd'hui pour toi en tant que fils de Dieu qui soit difficile pour que tu la mettes en place. C'est sans doute Paul a dit par la grâce de Dieu je suis ce que je suis. Amen. Donc si je suis devenu ce que je suis, je réalise une chose, c'est vraiment la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ce qui m'a changé de ce que j'étais pour devenir ce que je suis, c'est vraiment la grâce de Dieu. Je n'ai pas mérité, je n'ai pas fait quelque chose de particulier, je réalise que c'est Dieu qui l'a fait pour moi. Et c'est Dieu qui l'a fait pour moi, je réalisais aussi que s'il a fait comme ça aujourd'hui, dans la suite des temps, je suis possesseur, je suis capable d'accomplir la parole. Amen. Si cela ne dépend plus de moi. Qu'est-ce qui dépend de moi Qu'est-ce qui dépend de moi Ce qui dépend de moi, c'est l'obéissance. La foi. Parce que Dieu ne va pas croire à votre place. Mais c'est vous qui êtes appelé à pouvoir croire ce que Dieu a dit. Amen. Et puisque Dieu l'a déjà fait pour toi, mon frère et ma soeur, en tant que fils de Dieu, Dieu a déjà ouvert la porte Amen. pour que toi, tu prennes possession Amen. de ces choses-là. Elles sont déjà à toi. Amen. La parole Amen. de Dieu a déjà été accomplie pour toi. Amen. Donc aujourd'hui, tu es capable de pouvoir prendre possession. Amen. Et quand tu parles du dépôt, Amen. Amen. Amen. Dieu a déjà Amen. Amen. Amen. Amen. Le dépôt de Dieu est déjà en toi. Vous savez quand est-ce que Dieu l'a déposé? Est-ce que vous savez quand est-ce que Dieu l'a déposé? Savez-vous quand Dieu a déposé les dépôts en vous Avant même que tu sois dans cet endroit. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Avant même que tu aies l'abaissé. Les dépôts de Dieu. Amen. Amen. <rire> la profondeur appelle la Puisque cela est en toi. Tu l'entends, ça réveille Amen. ce que tu as fait déposer en toi. Amen. Et tu dis, mais c'est vrai, Seigneur, puisque si les choses ont des je suis donc capable. Amen. Cette Amen. capacité Amen. ne vient pas de toi. de lui. Parce qu'avant que le monde soit, nous étions en lui. Et nous sommes sortis de lui, effectivement, avec ce qu'il nous a donné. Amen. Amen. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Amen. Vous comprenez les écritures. Amen. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et celui qui a reçu l'enseignement de Dieu viendra à moi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Voilà pourquoi que quand Dieu ouvre les voiles, lève les voiles. Vous entendez effectivement, vous réalisez en réalité qu'il y a quelque chose qui me manque, c'est parce que le contact avec ce qui est déclaré, avec ce qui est en toi, n'a pas pu avoir lieu. Et quand cela a lieu, effectivement, c'est l'explosion. C'est pourquoi tu dis, gloire soit en au Seigneur, mon Seigneur bien-aimé, maintenant je te glorifie parce que tu as ouvert mes yeux, pour que je puisse voir ce que tu veux que je puisse faire. Amen. Et la chose est en toi. Amen. Amen. Vous savez quand vous recevez le Seigneur Jésus-Christ Est-ce que vous savez ce que vous recevez Est-ce que vous savez ce que vous recevez Je vais terminer, nous allons prier ce Est-ce que vous, vous savez ce que vous recevez Si vous le saviez, vous serez vraiment réveillé, frère. Si vous le saviez, votre vie ne serait pas une vie de. Votre vie ne serait pas une vie de tremblement. Votre vie ne serait pas une vie de peur. Votre vie serait une vie de victoire. Amen. Et vous saurez que quand j'ai une situation, que je dépose une requête. Et que je m'avance même pour compris pour moi. Puisque Dieu a donné un dos pour ça. Donc c'est dont j'ai besoin quand on prie. Que Dieu maintenant me donne l'accès à pouvoir la Ça, C'est ça les dons. Donc quand je m'avance. Et qu'on pour moi. C'est terminé. Amen. Amen. Amen. Que ça monte, que ça descende, Amen. que ça aille à gauche et à droite, Amen. je suis sûr et certain que je l'ai reçu. Amen. Si vous faut attendre un an, comme notre soeur l'a dit tout à l'heure, le lien, bon, effectivement, j'ai attendu, mais maintenant je vois. Amen. Alléluia. Je termine. Regardez. C'est pourquoi ne prenez jamais à la légère l'engagement que vous avez à l'endroit du Seigneur. Jamais à la légère, il faut et ça. Quand vous recevez le Seigneur comme votre sauveur personnel, vous devez savoir qu'est-ce que vous avez reçu. D'abord, l'Écriture dit que c'est lui qui est la parole manifestée dans la chaîne. N'est-ce pas vrai amen. Et qu'est-ce que Colossus nous dit Toute la plénitude. Vous ah, suivez Toute la plénitude. Je ne sais pas, mon béni, quand vous dites amen, si vous comprenez. Amen. Toute la plénitude, la divinité. Amen. La dit, Tout ce qui existe a été créé en lui. Amen. Et pour lui. Et par lui. Amen. Donc si je le reçois comme mon sauveur personnel. Amen. Et que c'est Jésus, notre Seigneur, descendre à moi en profumant sa présence par les baptêmes du Saint-Esprit. Frère, qu'est-ce qui peut me manquer Amen. Qu'est-ce qu'il peut te manquer, toi Rien. Rien ne peut me manquer. Parce que je sais maintenant que je possède toute chose. Et si maintenant le besoin se fait sentir, je me mets à genoux sur les septembre. Dieu les cieux, Dieu entends Pourquoi Parce que je suis dans le temps favorable. Amen. Le temps où Dieu est vraiment présent. Aussi longtemps que dieu es sur la terre, c'est toujours le temps favorable pour toi. Amen. Amen. Amen. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Amen. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Que le méchant abandonne sa voix Amen. et l'homme éviter ses pensées, qu'il retourne à Dieu Amen. après cet âme j'aime beaucoup la parole. Amen. Et Il dit qui s'est là ce point de pardonner. Amen. Moi, je te dans le péché, Amen. Toi aussi. Amen. Mais une chose dont je sais, Amen. que même si je te dans le péché aujourd'hui, Dieu, Dieu pardonnera. Amen. Il y a une chose que nous devons comprendre. Ce que nous ne devons pas prendre à cœur. Je termine par cette écriture et puis on nous nous lever et prier ensemble. D'un titre au chapitre 8. « Pour toi, dis les choses qui sont donc conformes à la sainte Doctrine, Dis que les veillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains à la foi, à l'amour, à la patience. dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni à donner aux excès vivants, doivent donner de bonnes instructions. » Dans le but d'apprendre effectivement aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, en fait que la parole de Dieu ne soit pas calme. Exhorte même les jeunes gens à être modérés, c'est montrant toi-même à tous les gens un modèle de bonne œuvre, un donnant un enseignement pur et digne. Une parole saine et en fait que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire. Exode les serviteurs à être soumis à leur maître et à leur plaire en toutes choses, à n'être point de contredisant, à n'a rien dérobé, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre sauveur. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et au convoitisme moderne, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, Amen. la justice et la piété, Amen. en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ. Amen. Amen. Les